Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel ce jeudi 28 juillet. Nouvelle lune dans le signe du lion, hein, très précisément à 5 degrés du signe, donc au début, hein, pour faire simple. Elle se réalisera jeudi 28 juillet à 17h56 en temps sidéral, en gros ça fait 20h ici en métropole. Conjonction, qu'est-ce que c'est une nouvelle lune On commence à connaître le truc, c'est on regarde le ciel, le soleil et la lune sont pile dans le même axe. Pile dans le même axe, c'est une conjonction. C'est un redémarrage, un nouveau cycle d'un mois qui s'amorce. Voilà. Une réunion qui se fait à peu près tous les mois. Soleil-conscience, lune-inconscience. Soleil-prise de lucidité active, lune-augmentation des mécanismes de ressenti, point de liaison entre les deux, Période optimisée pour relier les émotions, les ressentis inconscients avec les parties conscientes solaires. Période de clarification, de mise au point, on met sur le tapis, on met sur la table tout ce qui doit être clarifié. On ne saurait espérer mieux qu'avec cette conjonction soleil-lune en placing du lion qui, par essence, est le signe lumineux. Est le signe le plus, le plus flamboyant, lucide, la lumière. Hein, on met tout à plat, on voit. C'est le soleil au midi, celui qui verticalise, celui qui éclaire de la chaleur de ses rayons. Voilà, c'est dit. Donc, très bon pour qui Très bon pour mes lions, la période qui s'annonce pendant un mois, est excellent aussi, pareil, par le jeu des trigones, des ongles de 120 degrés, pour mes béliers, pour mes sagittaires, et puis également pour mes gémeaux, pour mes balances, vous cinq, cette nouvelle lune, elle est particulièrement positive, tonique, active, stimulante, encourageante, vivifiante. C'est extrêmement intéressant, elle est belle. Voilà, hein Surtout qu'il y a un bel aspect de Jupiter, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui vient lui redonner de la densité, lui donner de la force du contenu, de l'optimisme. Vous allez voir, j'y reviendrai tout à l'heure. Bref, voilà le courant de pensée. Attention, juste, juste attention, un tout petit peu attention, pour ceux qui sont opposés ou en double carré avec cette nouvelle lune qui se réalise en Lyon. Alors, si elle est en début Lyon, attention ce jeudi, uniquement, la lune ça évolue très vite. Attention mes premiers décans Verseau, mes premiers décans Taureau, mes premiers décans premier Scorpion, parce que cette double influence Soleil-Lune, vous, vous la prenez ou en opposition ou en carré qui sont des demi-oppositions, donc ça risque d'être une journée un peu fatigante, un peu éprouvante un peu nerveusement sollicitante, dirons-nous. Voilà. Hein, donc on halte au stress, on ne prend pas de décision hâtive, on évite les frictions, les rapports de force, les tensions, les incompréhensions, les quipropos, euh, tout ce qui pourrait faire qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. On zappe, on évite, on reporte à plus tard toutes les zones de friction potentielles, et puis, euh, puis ça ira mieux le lendemain. Quoi, hein, tout simplement, la Lune, elle accomplit un cycle de l'évolution assez rapide, elle fait 13 degrés par jour, donc le lendemain, elle est déjà 13 degrés plus loin. Ouf, pas grave tout ça. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai dans le ciel, parce que là, j'ai parlé de ceux qui sont gâtés, gâtés, gâtés, gâtés, hein, mes, mes béliers, lions, euh, mes sagittaires, mes, mes gémeaux et mes balances, vous êtes les gâtés avec ce nouveau cycle qui démarre. Et puis, en parallèle, il y en a dont je n'ai pas parlé. Alors, bien évidemment, ceux qui sont à 30 degrés en amont, en aval, hein, que ce soit, mes, là pour le coup, si c'est en lion, mes cancers ou mes vierges, 30 degrés, l'influence, elle est infinitésimale. Ceux qui sont à 150 degrés, donc mes capricornes et mes poissons, vous aussi, 150 degrés, c'est un mélange d'un sextile et d'un carré, c'est neutre en fait, tout simplement. Donc, n'êtes pas directement concernés par cette nouvelle lune, sauf si vous avez un ascendant, une lune natale, une planète à vous qui est dans ces événements-là. Mais à ce moment-là, ça concerne le secteur de la planète concernée tout simplement, hein, pas cette, cette énergie vitale globale sur laquelle je m'appuie pour parler de la condition solaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre En parallèle de ça, j'ai Mercure, la communication, l'intelligence, les échanges qui actuellement est au beau milieu du signe du Lion. De mémoire, je crois que c'est Napoléon qui a Mercure en Lion. Vision d'ensemble, vision globale Hein, on va directement au cœur de cible, on, on file sur l'information centrale. Intéressant, Mercure en Lyon. il pige en général assez vite, il a pas les directrices, et quand c'est un long laus qui se perd en détail, ça les agace, ça les exaspère. Oh, hein, ils sont capables de dire, bon allez, tu ne veux pas aller droit au but, donne-nous l'info, hein, on ne va pas traîner, tergiverser, trois sourds tourner autour du pot. Voilà, Mercure en Lyon, vision d'ensemble, il faut être pragmatique, factuel, précis carré clair net, voilà ils adorent ça, mercure en lion donc ça colore le ciel collectif de cette heureuse disposition à aller droit au but dirons-nous hein après il faut mettre les formes plus subtiles excellent pour communiquer j'arrive dans le concret excellent pour mes lions pour les mêmes bélier messagittaire mes Gémeaux, mes Balances, vous cinq, en plus de la Nouvelle Lune, vous avez Mercure qui vous soutient. Tout ce qui est clarification, mise au point, communication, éclaircissement, euh, trouver les points de liaison, etc., c'est optimisé en ce moment. Profitez-en. Pendant que c'est là. C'est bon à prendre. J'ai également Vénus, Vénus l'amour qui actuellement est très précisément euh, ce jeudi 28, pareil, quasiment au milieu du signe du cancer. Vénus l'amour en cancer, c'est plein de romantisme, plein de douceur, plein de délicatesse, plein d'affection, d'envie de, de rapprochement, de calme, de, de, de, de souplesse, de douceur, de, de, de toutes, ces, toutes ces délicieuses petites attentions qui font du bien, qu'on aime hein, sur le plan amoureux et affectif. Vénus colore le ciel de cette tendance-là, favorise les rapprochements, donc bien évidemment, et la tendre affection et les tendres attentions. Voilà, c'est un beau climat, Vénus Cancer, c'est une belle tendance. Et puis, elle veut du bien. Alors, qui, qui va bénéficier de cette influence de charme hein Alors, en lion, en bélier, en sagittaire, c'est l'oral, l'autorité, la chaleur. Et en cancer, avec Vénus, c'est la douceur, la délicatesse. On est dans un autre registre, complètement différent. Souplesse. Donc, charme, charme, max, max, max. Max de charisme au niveau relationnel, affectif. Pour, on y arrive. 5. Mes Cancer, mes scorpions, mes poissons mes taureaux, mes vierges. Voilà les gâtés de Vénus pour ce jeudi 28, et allez, une bonne dizaine de jours faciles derrière. Après, j'ai Mars, on en parlait tout à l'heure, Mars, Mars l'action. Mars, la planète de la volonté, de l'énergie, du courage, de, de, de l'affrontement aussi parfois. Hein. Mars, avec Mars, on, on, moi j'ai une expression que j'aime bien, que j'adore, ne m'en prive pas, ça me fait marrer tout seul, on retrousse les manches avec Mars. Mars, on y va. Hein. Mars est en taureau, il est bien concret, bien pratique, euh, bien opérationnel. Mars en taureau apporte une sorte de, de volonté active, d'énergie euh, tonifiante pour mes taureaux, mes signes de terre, mes vierges, mes capricornes. Bon, ça, en ce moment, il faut agir à prendre des décisions, euh, retrousser les manches comme j'aime le faire. Mais également, si est en taureau pour mes cancers, 60 degrés en aval, en amont, en aval, pardon, et euh, pour mes poissons, 60 degrés en amont. Vous cinq, là, en ce moment, énergie vous fait du bien. On trouve, normalement, on a trouver des solutions à tout ce qui coince, tout ce qui bloque, tout ce qui traîne. On est plus armé que d'habitude pour, euh, pour reprendre l'initiative avec ce Mars euh, en signe de Terre pour vous. Qu'est-ce que j'ai donc Je vais vous parler de Jupiter. Je vais vous parlais de Jupiter parce que euh, il est, euh, ce, ce jeudi 28 juillet, Jupiter, c'est une planète qui fait son tour en 12 ans. Donc elle est plus loin du Soleil que, que, que nous. Hein. Dans, dans, dans, dans, le, on a le, le, le cœur du, du système solaire qui est incarné par, hein, par l'astre solaire, bien évidemment. On a euh, les planètes qui tournent autour. Il y a Mercure, puis il y a Vénus, et puis il y a nous, la Terre. Hein. On fait le tour en un an du Soleil. Hein. Après, il y a Mars qui fait le tour en deux ans. Il est plus loin, il met plus de temps. Et puis après, il y a Jupiter. Lui, il fait son tour en 12 ans, 12 ans, c'est énorme, 12 ans. Hein. Enfin, c'est rien à côté de Saturne qui fait son tour en 28 ans, Uranus en 84 ans, Neptune en dans 165, et Pluton en 250. Hein. On est, plus on va loin, plus on, fait, plus on prend de temps, plus il nécessite de temps pour faire le tour, le tour du Soleil. Bref, où est-ce que je voulais en venir C'est que dans notre périple, nous la Terre autour du Soleil, il y a un moment où, comme on est plus proche du Soleil que Jupiter, donc il est plus loin, hein, 12 ans pour faire le tour, nous un an, quand on tourne autour du Soleil, nous la Terre, on a l'impression qu'à un moment, il recule. Hercule, parce qu'il est plus lent tout simplement dans notre champ visuel on change il est plus lent. Et donc Jupiter va à partir de ce jeudi 28 juillet amorcer ce qu'on qu appelle une marche rétrograde, c'est-à-dire que vu de la Terre, on va avoir l'impression qu'il recule. Pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, l'angle. Voilà. Et euh, il stabilise pile là en début Bélier et il forme un merveilleux aspect avec euh, cette nouvelle lune en Lion. Donc J'en remets une couche, hein. mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, gémeaux, balance, en ce moment, en ce moment.. C'est le moment de vous prendre en main, d'être productif, constructif, bienveillant, chaleureux, de proposer des solutions, d'être dans cette, dans cette synergie optimisante. là. Hein. Ne me loupez pas des aspects comme ça. Je veux dire, bien évidemment, ce que je vous dis, et c'est frappé au compte du bon sens, parfois on me fait la remarque, c'est tributaire du contexte dans lequel on évolue. Hein. Je, parfois j'ai des petits commentaires qui me disent « Ouais, moi vous m'avez dit un truc super, mais il n'y a rien dans ma vie. Ben, » Bah oui, mais voilà, moi, je... imaginons une maison, hein. je peux vous dire quand il y aura du soleil, en gros c'est ça, hein. je veux dire voilà. Là, ça va être super ensoleillé de telle période et de telle période. En ce moment, c'est super ensoleillé pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux, et puis mes balances. Hein, soleil magnifique, là, soleil Jupiter. Mais si vous avez laissé ouvert le robinet et qu'il y a une fuite, ça, on ne peut pas le voir, du bon sens. C'est la situation pratique de chacun qui intervient. Hein. Le contexte dans lequel on évolue prime sur l'influence du climat. C'est tellement frappé au point du bon sens, mais parfois, ça n'est pas toujours. Bien de le dire. Tout ça pour vous dire que euh, j'ai euh, Jupiter formidablement actif et puissant dans son moment où il est stationnaire, là, relié au Soleil. Parmi les, les plus beaux aspects qui existent dans le ciel, quand je vois ça à la naissance, ce sont les points de liaison entre le Soleil et Jupiter. Ça, c'est des planètes qui se marient, mais, mais exceptionnellement bien. Quand je vois ça dans un thème, hein, une conjonction, un sextile, un trigone, des beaux aspects de soleil et Jupiter, c'est magnifique. Et quand Jupiter passe quelque part, il apporte ce qui se fait de mieux. Hein, d'optimisme, de, de chance d'opportunité de, de, de, le, le mécanisme Gontran dont j'aime bien parler hein, euh, le bon côté des choses qui est la chance qui est un état d'esprit voilà ce que je voulais vous dire donc euh, cette nouvelle lune elle est magnifique pour ceux qui auront l'aptitude d'avoir une vision d'ensemble vision globale voire loin et puis pareil, euh, le, de la même façon que là je construis mon horoscope sur la condition solaire, je parle de, de la condition solaire mais si vous avez un ascendant dans un des signes que j'ai cité, c'est sur l'aspect extérieur que ça va jouer. Si c'est la Lune, c'est sur votre vie privée. Si ça joue sur votre Mercure, sur votre capacité à communiquer. Si ça passe sur votre Vénus ou influence votre Vénus, c'est sur votre charme et votre charisme et, et votre besoin d'aimer. Si c'est sur votre Mars, besoin d'agir, et ainsi de suite. Hein, ça se décline. C'est multifactoriel. C'est ça qui est intéressant. Connaître sa carte du ciel, c'est mieux. Du coup, Voilà, en gros, l'influence à laquelle on est confronté avec cette nouvelle lune que, que j'aime beaucoup, parce qu'elle est au cœur de l'été. Elle est au cœur de l'été, hein, le soleil prend toute sa dimension. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qu'on regardait, euh, si on vient en arrière, quand il y avait les nouvelles lunes en taureau et en cancer, hein, cancer c'était le mois dernier, taureau c'est donc il y a trois mois, euh, le, la conjonction soleil-lune, hein, nouvelle lune vue de la Terre, conjonction soleil-lune dans le même axe, s'effectuait dans des signes où la lune était dominante, en taureau, c'est la lune qui est dominante, donc c'est les émotions. En cancer, la lune est dominante, ce sont les émotions. Mais là, cette fois-ci, c'est complètement différent. On est en Lyon, et en Lyon, en ce qui concerne cette conjonction Soleil-Lune, le Soleil est chez lui et lorsqu'il y a une conjonction quelque part dans un thème ou dans le ciel et qu'une planète est plus heureuse que l'autre dans ce secteur-là, c'est elle qui prend la main, c'est elle qui donne le ton. Et là on est beaucoup moins dans, dans, dans de l'émotion, de l'hypersensibilité, on est plus dans de la conscientisation, dans de la solarisation, dans la vision d'ensemble. C'est à ces moments-là qu'on peut orienter, trouver des objectifs, des directions, des dynamiques, qu'on fait des choix, qu'on change de cap, qu'on reclarifie ce vers quoi on veut aller. C'est ça qui est mis en lumière, hein, avec optimisme et confiance. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Euh, je vous ai parlé de Jupiter et de ses mouvements rétrogrades. Hein, donc, retenez bien très globalement, je vais vous préparer les 2023 là, pendant l'été il y a Jupiter, la chance qui est en bélier, il y est jusqu'au 28 octobre du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, Jupiter retourne en poisson donc il voudra du bien, mes signes d'eau pour l'instant jusqu'au 28 octobre, mes signes de feu la pêche, à partir du 28 octobre jusqu'au 20 décembre, mes signes d'eau hop, on reprend un petit coup de chance à partir du 20 décembre, il revient en bélier et puis après, après le 20 décembre, je vais vous faire les annuels comme ça j'aurai d'autres dates à vous donner euh, merci pour vos likes, vos abonnements, vos gentils commentaires, vos bonnes énergies qu'on partage, parce que c'est interactif, ça nous fait du bien, on partage les bonnes énergies, on se nourrit réciproquement, la vie attire la vie, toujours pareil. On se dit à très vite, à bientôt, c'était une nouvelle lune comment j'aime les faire, Et puis et puis à très vite, merci encore.